Quand on voit le potentiel des joueuses qui arrivent, qui sont prêtes très tôt et qui sont techniquement euh, euh, encore euh, meilleures que nous quand on est arrivé, elles auront toutes les cartes en main pour euh, ramener des titres et faire des grandes choses. Bonjour, je m'appelle Gaëlle Hermé, je suis joueuse au Stade Ousain et en équipe de France et aussi capitaine de l'équipe de France. Vraiment le travail et l'abnégation parce que ça évolue et qu'on demande encore plus, de plus en plus d'exigences et de plus en plus de rigueur et d'entraînement. Vraiment ouais, cette notion de travail d'abnégation de se dire que tout simplement le rugby, c'est un sport euh, accessible à tous et qu'on puisse s'identifier à qui on a envie de s'identifier, que ce soit une joueuse de haut niveau euh, ou un joueur de haut niveau. Et je pense que ce serait une belle continuité d'évolution pour le, le rugby français. Ça passe par l'école de rugby, c'est quelque chose qui est hyper important, c'est très formateur, ça nous forme sur les valeurs, ça nous forme sur le rugby et c'est justement donner euh, encore plus de moyens à, à ces écoles de rugby pour qu'ils forment les jeunes joueuses et les jeunes joueurs euh, ben, du, du futur. Nous-mêmes je pense, enfin, toutes les équipes sont rivales, mais c'est vrai que je pense que l'équipe la plus dangereuse pour nous, pour nous c'est nous-mêmes. De prendre du plaisir déjà et dans un deuxième temps, le travail ça finit toujours par payer, se donner toujours à 200% avec passion. Quand on voit le potentiel des joueuses qui arrivent, qui sont prêtes très tôt et qui sont techniquement meilleures que nous quand on est arrivé, on se dit que le potentiel de cette équipe il est énorme. Elles auront toutes les cartes en main pour ramener des titres et faire des grandes choses cette notion de transmission et d'accompagnement des jeunes joueuses qui arrivent pour leur montrer voilà, tout le chemin qui a été parcouru jusqu'à aujourd'hui. On sait d'où on part, on sait aujourd'hui où on en est. Et le but, c'est de continuer à faire euh, évoluer ça. Et c'est elles qui vont prendre le relais de tout ça. Donc, c'est leur faire comprendre un peu l'histoire du rugby féminin, les accompagner sur le terrain, mais aussi en dehors, à ce que ben, cette équipe de France elle perdure dans le temps, avec un niveau rugbystique qui soit incroyable. Mais ça, j'en ai aucun doute vu le, le talent qu'elles ont et que l'équipe a. Et merci pour tout. Euh, on est ensemble et j'ai envie de dire, vivons tous avec passion parce que c'est le plus important.